السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الاعزاء في المستوى الأول ابتدائي وكذلك المستوى الثاني الابتدائي مرحبا بكم في قناتكم جو كومينيك تي في عبر يوتيوب اليوم خير لهذا الحصص صفه تتمكن من القراءه والفهم الجيد للفرنسيه بونجور بونجور تشير زليف دو لا كلاس دو سي بي و سي دو لا كلاس دو alors euh, encore une fois des vidéos pour euh, apprendre bien le français, surtout la lecture et aussi d'autres activités de français. Alors suivez avec moi s'il vous plaît, la vidéo est disponible sur notre chaîne. la langue, la والجملة لهمو إلى فراز إذن بعد قراءتكم الجيدة للمقاطع السابقة في الفيديوهات السابقة إذن سوف نتمكن من قراءة هذا النص أه... سوف نتمنى j'ai va à la campagne. Ai va à la campagne. Il se promène dans le champ. Il se promène dans le champ. J'ai chante. Ai chante. Il voit un escargot. Il voit un escargot. Il avance sa main pour le prendre. Il avance sa main pour le prendre. L'escargot glisse. L'escargot glisse. Jalel va à la campagne. Il se promène dans le champ. Jalel chante. Il voit un escargot. Il avance sa main pour le prendre. L'escargot glisse. Jalal chante. C'est une phrase. Jalal est un sujet. Celui qui fait l'action. Chante. C'est un verbe qui exprime une action. Jalal chante. Jalal chante. Alors, jalal chante, c'est une phrase. Il a Et jalal la phrase se compose de deux ou plusieurs mots Par exemple, Jalal a deux mots La phrase se compose de deux ou plusieurs mots Elle commence par une majuscule et se termine par un point Jalal commence ce mot commence par une majuscule et se termine par un point, une phrase. Elle veut dire quelque chose, elle a un sens. Par exemple, il y a un oiseau dans la cage. I, c'est majuscule, c'est une. I, euh, écrit en majuscule et il y a ici un point. Il y a un oiseau dans la cage. La phrase se compose de deux plusieurs mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, il y a 8 mots ici. Elle commence par une majuscule. Par exemple, il, i, ici, majuscule. Et se termine par un point. Voici le point. Elle veut dire quelque chose. Elle a un sens. Alors, j'écris oui devant la phrase qui a un sens et j'écris non devant la phrase qui n'a pas de sens. La maîtresse est malade. Oui, c'est très bien. Mange la jeu dans la glace. Non, non, non, c'est pas une phrase. Elle n'a pas de sens. Le garçon cherche Minouche le chat. Le garçon cherche Minouche le chat. Oui, c'est une phrase. Le renard est un animal. Oui, c'est une phrase. Alors, la maîtresse est malade. Oui. Le garçon cherche Minouche le chat. Oui. Le renard est un animal, oui. Mais mange-la, je, dans la classe. non. Ce n'est pas une phrase. On écrit ici, non. Écrivez non ici. Écrivez oui. Et aussi, et aussi. La maîtresse est malade, c'est une phrase. Le garçon cherche minouche, le chat, c'est une phrase. Le renard est un animal, c'est une phrase. Très bien, mes chers élèves. Est-ce que vous avez compris le mot et la phrase alors la phrase se compose de deux de, ou plusieurs mots. Il y a un oiseau dans la cage. Il y a un oiseau dans la cage. La maîtresse est malade. Comme de mots. 1, 2, 3, 4. Le garçon cherche minouche loucha. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le renard est un animal, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, il y a 5 mots et 6 mots. Et la phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point. Elle veut dire quelque chose et elle a un sens, bien sûr. Voilà, c'est tout pour le moment et la prochaine vidéo sera une autre, une autre activité. C'est toujours sur votre chaîne, je communique TV. Merci. Au revoir, à très bientôt.